Le 99, le 99 dans les phares, 99, 99. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Je vois combien ce temps est là Pour le temps du coucher du soleil Oui c'est la fin, c'est là C'est la fin, c'est la fin C'est la fin de course C'est la fin, c'est la fin « C'est la fin de tout toujours, et voici que la lumière du soir, à l'ouest pour moi apparu, et n'adresse le Fils de l'homme. » Je crois, c'est vrai, je le crois, oui c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toujours. C'est la fin de la cause Il faut vaincre, le monde est parti Attention, quelle heure est-il Il faut vaincre, le monde est parti Oui, c'est la fin, c'est la fin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 Pour ceux, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toujours. Le Dieu puissant, c'est Jésus, le 36 dans les phares. 36 dans les phares. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de beauté. Le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné, tout est en Lui. Alléluia. Tout est en lui Emmanuel Dieu avec nous. Jéhovah l'éternel L'esprit tout omniprésent Qui remplit l'univers Le grand sacrificateur Et l'agneau des pécheurs L'auteur de la rédemption Que béni soit son nom tout est en Lui. Alléluia. Alléluia. divine et tout en Lui. Tout est en Lui. Tout est en Lui. Jésus est Dieu Tout-Puissant. Tout est en Lui. Le commencement et la fin et l'oméga la vraie parole incarnée la des rachetés la sagesse et perfection ma justice et puissance tout ce dont j'ai le besoin je le trouve en sa main tout est en lui Alléluia Oui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout puissant, tout est en lui. Et Dieu que nous attendons, tu auras la guerre, chanson de l'Israël revenu. Quand par Jésus, il vient de ma bouteille. Agneau Imole, la plénitude est en lui Le vainqueur de la nuit Glorifié. Vous voyez combien le monde nous envie que le Seigneur soit glorifié numéro 37 dans les phares, numéro 37. Vous voyez combien le monde nous envie La joie et la paix dans de notre cœur La joie du Seigneur qui vivifie Et qui nous remplit de son parfait Alléluia Les péchés sont pas, sont pardonnés. Et qui veut faire autant pour toi que... Oh, alléluia, Alléluia, oui, Alléluia, Alléluia, mes péchés sont pas, ils sont Jésus. Aujourd'hui mon frère, ma soeur, jour de grâce N'hésite pas, mais donc ton cœur à ton sauveur Tu verras comme il est promet qu'avec avec Jésus Il te remplira de son parfait Oh Alléluia, Alléluia, Alléluia Lui mes péchés sans peur. Sans pardonner, Jésus qui nous sauve et qui veut faire autant pour toi que lui. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, les péchés sans pas, vie sans pardonner. Que pour moi. Aujourd'hui, il vous appelle, vous, ces bébés perdus. Jésus-Christ est le berger, le bon berger. Il veut vous sauver aussi, vous guérir. Soyez prêts à recevoir votre vœu. Alléluia! Alléluia! Sans pas, oui, sans pas donner Jésus Le berger, le bon berger Il veut vous sauver aussi, vous guérir Soyez prêts à recevoir votre vie Alléluia, Alléluia, Alléluia Nous, à mes péchés sont pas, puis sont pardonnés Merci. I'm not Merci, parce que pour nous, tu fais des grands Chose, mon sauveur, même dans le confinement mon sauveur, nous te suivrons toujours notre Dieu, Seigneur parce qu'en toi notre Dieu, tu n'as ni variation, ni ombre de variation Seigneur Jésus Christ mon roi tu demeures le même aussi, Jésus Christ merci de nous avoir aimé merci de nous avoir choisi Seigneur nous ne voulons pas faire l'œuvre de l'éternel avec négligence mon sauveur mais bien au contraire nous voulons réellement être des hommes et des femmes zélés pour les choses qui si te concernent notre Dieu Seigneur c'est ce que tu attends de Chacun de nous, c'est ce que tu veux de nous, notre Dieu. Merci pour ce privilège que nous avons d'être dans ta maison, Seigneur, encore ce soir. Pour nous, c'est réellement un privilège énorme, Seigneur. Qu'avons-nous fait, Seigneur, de meilleur, Seigneur, que les autres Qu'avons-nous payé Qu'avons-nous donné, Seigneur Oh, tu es le seul et l'unique, notre Dieu. À toi seul, soit la gloire. A toi nos remerciements Seigneur, à toi notre reconnaissance, notre Dieu, tu es le Dieu de délivrance mon sauveur, tu es l'éternel qui nous guérit de toutes nos maladies Seigneur, tu es celui qui nous pardonne de toutes nos iniquités Seigneur, avant même que nous ayons fait le bien ou le mal Seigneur Jésus. Toi tu t'es donné mon sauveur, tu as réellement accepté de mourir à la croix de Golgotha mon sauveur Avant même Seigneur que nous puissions exister, gloire à toi mon sauveur Sois élevé ce soir, sois glorifié notre Dieu Viens Seigneur mon Dieu encore, tu es présent parmi nous ce soir Viens toucher les cœurs, viens franchir les vies, viens libérer les captifs Viens Seigneur délivrer les oppressés mon sauveur Oh, viens rendre, rendre libres les opprimés. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu délivres les prisonniers. Merci, notre Dieu, parce que ta parole est la vérité. Merci, parce que ta parole est puissante. Ta parole est la lumière. Ta parole est le chemin. Ta parole est la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Celui qui vient à toi, jamais ne resterait pareil, mon sauveur. Oh, Jésus Christ, mon roi. Tiens-nous par la main, Seigneur. Conduis-nous sur le santé de la justice, à cause de ton nom. Seigneur, quand les ennemis s'élèvent contre nous toi tu es celui qui combat pour nous quand les hommes veulent prendre des décisions contre nous mon sauveur, tu es celui qui est capable de changer le cours de l'histoire à toi la gloire mon Dieu, à toi la puissance à toi la majesté oh Satan a échoué, gloire à toi mon Dieu tu domines sous toutes choses Seigneur sois élevé sois glorifié à jamais Seigneur bénis ton serviteur notre pasteur tiens-le dans le creux de ta main mon Père Seigneur, nous le remettons à toi, afin que ce soir encore tu puisses nous parler, comme tu le fais, Seigneur, en cet endroit. Seigneur, merci pour ce lieu que tu nous as donné, Seigneur. Parmi tant d'autres, mon sauveur, tu as choisi ce lieu pour nous, mon sauveur. Béni sois-tu, mon sauveur, parce que toutes les fois que nous nous rassemblons, Seigneur, tu descends, tu viens toujours nous faire du bien. Seigneur, nos cœurs sont ouverts devant toi, nos âmes sont ouvertes devant toi, notre Dieu. Viens nous parler, viens nous changer, viens nous transformer. Bénis-nous encore ce soir, chaque maison, chaque frère, chaque sœur, chaque enfant. Seigneur, tu les connais tous par leur nom. Seigneur, n'oublie personne, mon sauveur. Nous te louons et nous te glorifions parce que tu es réellement l'incomparable. Sois béni, notre Dieu, sois glorifié à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Merci pour l'adoration. Merci pour la louange. Merci pour nos cœurs, Seigneur, qui s'élèvent encore vers toi ce soir. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le puissant vainqueur. Nous reconnaissons Seigneur que tu as toutes choses sous ton contrôle. À toi la gloire notre Dieu, à toi la puissance, l'autorité à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ notre sauveur. Nous t'avons prié Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous lisons la parole du Seigneur dans les livres des psaumes au chapitre 95. Psaume, chapitre 95, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 95, nous lisons la parole de Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui avec des louanges, faisons rétentir des cantiques en son honneur. « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. » Et nous sommes le peuple de son pâturage. Amen. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endourcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis... C'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Exaltez l'éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'éternel, notre Dieu, et postérez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. Car il est saint. L'éternel est grand. Oh, puissant, il est élevé au-dessus de tous les peuples et lève son nom, car il est redoutable qu'on célèbre la voix du Dieu qui aime la justice. Oh, que ton nom soit béni, mon Père. Ce soir, nous voulons encore célébrer ton nom, exalter ton Saint-Nom. Et c'est nous qui nous accorde réellement aussi le privilège de pouvoir nous tenir devant toi, oh Dieu, parce que nous ne pouvons pas venir à notre nom, parce que notre nom n'a pas quelque chose... Qui soit important pour toi, mon béni, mes personnes parce que nos noms ne signifient absolument rien, mon sauveur. Mais il y a un nom dans lequel nous avons le privilège de pouvoir venir. Et ce nom, Père Saint, où Dieu, a une grande importance devant toi. Il s'agit de ce nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui seul s'est donné pour nous, mon béni, mes Saint. Lui seul est venu pour être la rançon que toi tu, -tu exigeais, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions obtenir encore le salut, mon béni. Mais pas être ce peuple comme nous l'avons entendu, dont toi tu es le berger encore aujourd'hui, mon sauveur. Merci encore pour ce privilège, cette grâce encore, Père Saint-Dieu. Maintenir encore dans cet endroit, comme tu l'as dit, Père Saint-Dieu, que là où il y a deux ou toi qui sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous le croyons aussi, mon bénémoine Père. père C'est aussi un privilège, comme ton fils, ton serviteur, la prière, tout à la béné-père que nous sommes réellement dans ces lieux, tu nous as placés aussi, mon bénémoine, Père père Dieu parce que nous sommes à toi. Tu es réellement notre Dieu, notre soutien, notre secours, notre, notre lumière, mon bénémoine. Seigneur, qui nous éclaire encore dans ces temps des ténèbres, Père, pour que réellement nous puissions voir le chemin pour emboîter les pas à la place qu'il faut, mon bénémoine, Père, tu disons, Afin que nous pas comme nous le voulons, mon bénémoine, Père, mais que nous avancions conformément à ta pleine volonté à toi, mon sauveur. Oh Dieu, merci encore de pouvoir encore nous aider à ce que nous puissions. réaliser que nous avons tout grâce à toi pour que tu nous parles encore dans ces temps où nous vivons, Seigneur, bénémoine, Père Dieu. Ou encore notre entendement, Père, afin en fait que nous puissions. réaliser que tu es le Dieu qui parle encore en ce jour. Bénis ton Père, mon bénémoine, Père, voir et non aussi les langues de leur cœur, mon bien-aimé Père, au oh Dieu, que chacun d'eux soit vraiment aussi béni, récompensant, comme béni pour Père, pour leur amour, béni Père, Saint Dieu, pour ce qu'il faut réellement, béni Père, Saint Dieu, parce que tu es vraiment le Dieu vivant, Seigneur. Quand il touche leur cœur, il est vraiment touché, mon Père Saint. Merci pour chaque antique qui a été chantée. Merci encore, Père, Saint Dieu, pour les prières qui montent encore devant ton trône de grâce, mon roi. Nous prions pour nos frères qui sont devant leurs écrans, comme un aimé Père, Saint Dieu. Nos soeurs aussi, bénévole Père, et leurs enfants aussi également, qui soient aussi bénis, Père. Parce que moi, ce sont des moments tellement précieux pour nos pères. Nous voulons vraiment marcher avec toi mon sauveur merci pour le psaume que nous a été lu encore ce soir merci encore pour les prières pas de mission. merci pour le pardon de nos péchés la compassion que tu as mis à notre endroit benéfiant Dieu et la joie de vos cœurs encore pour te servir encore cette soirée nous te remercions pour tout ce que tu fais à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire Quand nous t'avons ainsi prié père au nom du Seigneur Jésus-Christ amen que le nom du Seigneur soit béni vous pouvez certainement vous asseoir nous nous chantons les chants des Sion et nous le remercions pour ce qu'il a fait pour nous et nous sommes heureux de pouvoir entendre que le Seigneur, notre Dieu, est toujours le même et qu'il ne change point, qu'il a toujours été le Dieu qui entend les prières et qui aussi répond aux prières et qui accorde réellement aussi la grâce à son peuple. Nous le remercions de ce que nous avons pu entendre que Maintenant, il y a l'extension que nous pouvons nous retrouver pour pouvoir réellement aussi louer notre Dieu dans toute la liberté. Mais comme nous pouvions aussi les dire, le dire, l'église du Seigneur ne peut jamais être fermée. Ce qui à notre Seigneur est toujours perpétuellement, continuellement, comme Dieu a eu à pouvoir déjà l'établir depuis et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de ceux-là qui sont persévérants, que ce soit dans les caves, on va les louer, que ce soit dans les bâtiments où on va les louer, même dans les déserts, on va les louer. Il n'y a pas un endroit où on dit qu'on ne peut pas louer Dieu. Partout où nous sommes, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous réalisons aussi que l'église véritable du Seigneur, c'est bien nous comme la parole de Dieu nous l'a fait part, effectivement aussi, que nous sommes son habitation en esprit et aussi en vérité. Mais il nous a lié aussi un droit, un lieu, un endroit où nous pouvons nous rassembler pour que nous puissions comme un accord louer son Saint-Nom et glorifier son Saint-Nom. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ces décisions qui ont été aussi prises effectivement pour que nos frères et soeurs puissent avoir cette liberté de pouvoir aussi sortir de leurs endroits où ils étaient afin que nous puissions avoir ce moment de rassemblement pour pouvoir réellement louer et exalter notre Dieu. Qu'il est bon de louer le Seigneur notre Dieu comme les psalamistes le dit ici au verset 7, il dit psaume 95 verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit combien nous pouvons réaliser que c'est un privilège encore pour nous de savoir que l'éternel notre dieu est un vraiment il est un berger pour nous et s'il est un berger pour nous c'est sûr et certain qu'il prendra soin de ses brebis comme david qu'il a eu à pouvoir l'expérimenter a eu à pouvoir aussi l'exprimer en disant que l'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal car il me conduit vers de verts pâturages et je ne manquerai absolument de rien. Et si nous sommes réellement de son troupeau, alors nous devons te rassurer qu'effectivement qu il va véritablement nous conduire vers de verts pâturages, là où nous pouvons réellement aussi manger effectivement le pâturage qui est, qui est bon pour nous, qui nous donnera réellement aussi ce qui est nécessaire. Et. Et surtout aussi la conduite, effectivement, pour que nous puissions atteindre réellement aussi l'objectif pour lequel le Seigneur, notre Dieu, a fait de nous ainsi. Quand on parle, effectivement, du troupeau, nous pensons, effectivement, comme il dit, le berger, c'est surtout les brebis. Une brebis un a un caractère tout à fait particulier. C'est d'abord la soumission, c'est d'abord, effectivement, aussi l'obéissance, effectivement. Et, et, et la brebis a toujours besoin de pouvoir avoir son berger pour réellement aussi le conduire à l'endroit où il faut. Et la brebis a toujours cherché à pouvoir avoir son berger pour s'y accrocher parce qu'il a confiance en son berger. C'est pour ça que le Seigneur a dit que mes brebis ma voix et ne suivent pas la voix des étrangers. Elles ont confiance, effectivement, et dit, elles me connaissent et je les connais aussi et je les appelle toutes par leur nom. Donc nous réalisons que c'est vraiment une grâce, un privilège si nous pouvons être de ce nombre, effectivement, faire partie. De, cette, de ce troupeau, effectivement, qui est conduit par le Seigneur lui-même. Là, nous avons l'assurance, effectivement, de savoir que nous sommes et nous serons parfaitement nourris aussi et protégés aussi. Et cela me rappelle, effectivement, une parabole que le Seigneur a eu à pouvoir donner, je pense, dans le livre de Luc au chapitre 15, en rapport avec cela, je crois que Luc au chapitre 15, et, il a dit quelque chose pour montrer, effectivement, aussi, combien... Un berger prend soin de ses brebis et, et combien chaque brebis pour le, le berger est, est tellement aussi importante. Effectivement, il dit dans Luc au chapitre 15, le verset 3, il dit, mais il leur dit aussi cette parabole, lesquels d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller, pour aller à la recherche de celle qui est perdue. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Et pourtant, il en a 100. S'il y en a une qui se perd quelque part, en principe, ça ne devait pas vraiment poser problème. Il dit, bon, je n'ai pas le temps de pouvoir aller la chercher parce que, bon, j'ai des autres ici et puis progressivement, ils vont aussi avoir encore des petits, qui sont encore des, des brébis aussi, qui vont remplacer celui-là, il n'y a pas de problème parce que il faut que je puisse avancer. Mais là, il y a quelque chose de tellement précis, de tellement important qui nous montre qu'il il a vraiment l'amour de chacune de ces brebis et il en prend soin dans le moindre détail. Et là, on voit bien que celle-là qui est tombée, il a laissé les 99, effectivement, parce qu'il sait que là où il l'avait laissé, ils ne pourront pas aller autre part qu'ils l'attendront. Et il est allé, dit, mais, il, il dit, mais, lorsqu'il dit, mais, il a resté de celle-ci qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Donc, il ne va pas dire, « Bon, j'ai cherché, je pense sais pas ce qu'il a trouvé, j'ai quand même regardé, ils ne sont pas là. » non. Son désir, je veux la retrouver parce que ma brebis elle a besoin de moi. Donc à cet instant-ci, elle crie après moi parce qu'elle n'a pas un autre berger. Le souci de pouvoir réellement aussi prendre soin parce qu'il sait, sait qu'effectivement que sans lui, cette brebis va se perdre. effectivement. Et souvent, on a tendance à voir, penser qu'effectivement que le Seigneur, c'est vrai, on se dit, il ne se soucie pas vraiment de nous parce que s'il si se souciait vraiment de moi, je ne passerais pas par cette situation. Effectivement, les choses seraient tellement différentes. Non, mon frère et ma soeur, le Seigneur se soucie vraiment de toi. Et à chaque instant, effectivement, parce que le fait que toi, tu aies avoir ouvrir ton cœur, effectivement, oui, depuis ce jour-là, il prend vraiment soin de toi. Et même si tu passes par les épreuves les plus difficiles, ce n'est pas qu'il t'a abandonné. Non, non. Parce qu'on peut dire, mais dit, mais si vraiment Dieu était avec moi, des choses comme ça ne se passerait pas. Non, mais c'est parce qu'il est avec toi aussi que ces choses aussi t'arrivent. Et comme ça, souvent, l'exemple qu'on peut avoir, c'est tout l'exemple, effectivement, de Job. Cet homme, effectivement, qui aimait le Seigneur. Évidemment, toutes ces choses qui sont arrivées, et même ceux qui étaient, effectivement, ses frères, ont dit, mais non, ça, ça n'est arrivé qu'aux païens, effectivement, c'est parce que tu as péché en cachette, tu as fait beaucoup de choses, effectivement, contre Dieu. C'est pour cela que cela là qu'ils se sont arrivés. Donc, Dieu t'a vraiment abandonné. Mais le Seigneur n'avait pas abandonné Job. Le Seigneur était avec Job. Malgré les larmes, malgré les pleurs, malgré tout ce que les amis pouvaient dire effectivement contre Job, eh bien le Seigneur était toujours avec Job. Parce que Job passait par une épreuve que le Seigneur l'avaient lui effectivement aussi, que le Seigneur a eu à pouvoir vouloir qu'il passe par là, parce qu'il voulait aussi rendre témoignage de ce qui était Job aux yeux de tous les autres, effectivement, ainsi de suite. Donc, et puis il nous dit, lorsqu'il l'a trouvé, il l'a mis avec joie sur ses épaules. Il ne va pas se plaindre, effectivement, mais pourquoi tu n'as pas réussi à ligne, effectivement, tu m'as donné de la peine, effectivement, pour te chercher, effectivement, non, le Seigneur n'est pas, nous les hommes, oui, mais le Seigneur n'est pas comme ça. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu qui a la patience, effectivement, et quand il t'aime, effectivement, il t'aime, effectivement, aussi. Il ne peut pas se laisser, la Bible nous dit une chose, effectivement, pour nous, effectivement, ce que nous comprenons, c'est la Bible dit, et il dit, mais à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. C'est d'ailleurs dans la Bible, effectivement, nous pouvons le lire dans Ésaïe au chapitre 55. Je pense que c'est cela, évidemment, aussi. Ésaïe 55, si nous pouvons donc le lire avec vous, je pense que c'est cela, oui. Euh, voilà, Ésaïe 55. Voilà, c'est que c'est voilà, 55. Voilà. Alors, il dit, <rire> il dit ici, oh,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 Et le Seigneur a voulu que nous puissions aussi l'avoir. Souvenez-vous, lorsque, euh, je pense, c'était Pierre qui posait la question euh, Seigneur, notre maître, maître, dis-nous, quand euh, mon frère péchera contre moi, combien de fois euh, dois-je le pardonner Est-ce eh, sept fois ou... Il dit non, non, non, non, non, non, non. Sept fois, 79 fois. Je crois que c'est là, non Oui. Alors, il, il a montré qu'effectivement, que nous sommes appelés à pouvoir pardonner. Donc, aussi longtemps que nous avons la possibilité de pouvoir le faire. Donc même si cette personne vient, effectivement, il le fait maintenant. C'est là que les gens. C'est pour ça que la parole de Dieu s'adresse à ceux qui sont de croyance, qui ont eu la joie de pouvoir accepter le Seigneur comme leur Seigneur et leur sauveur personnel. Ce sont des hommes, effectivement, et des femmes qui ont compris l'importance de recevoir les Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, en une partie d'individualisme qui est partie, en fait, comme l'avons entendu la fin, parce je pense que c'était le jeudi ou le mardi, à rapport avec la volonté du Seigneur. Pour faire la volonté du Seigneur, il faut abandonner ta propre volonté à toi. Donc, prends la volonté de celui qui veut que tu fasses. Donc, effectivement, tu acceptes, effectivement, parce que faire la volonté de quelqu'un, c'est se soumettre à cette personne. Donc effectivement, celui qui vient au Seigneur doit réellement aussi savoir ce qu'il en est avec le Seigneur. On ne l'accepte pas simplement pour les biens de pouvoir dire voilà j'ai le Seigneur, je suis sauvé et puis je vais aller au ciel. Non en fait je crois que nous devons comprendre que si nous acceptons le Seigneur, c'est parce qu'effectivement d'abord il est notre Dieu. Et puis, deuxièmement, on doit comprendre effectivement qu'on ne peut pas partager les seigneurs avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait une mise à mort de nous-mêmes. C'est-à-dire que mourir à nous-mêmes, effectivement, pour remettre maintenant la nature du Seigneur. Ce qui veut dire qu'effectivement que notre façon de pouvoir penser, concevoir des choses doit absolument changer. Qu'est-ce que cela veut dire effectivement On nous dit que c'est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et puis quand Pierre a posé la question au Seigneur, il dit mais combien de fois dois-je parler Je crois c'est dans Matthieu 18, effectivement. je crois que c'est peut le lire, hein. Si on peut le trouver, euh, Matthieu, euh, je suppose que c'est là. Si vous l'avez trouvé, Matthieu 18, je suppose que ça doit être là. Si Matthieu 18, quelque part, effectivement, Et, je pense que c'est dans cette voilà. Euh... Euh... Euh... Matthieu 18, verset 21. Il dit, alors Pierre euh, s'approcha de lui et, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi C'est jusqu'à cette fois, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Alors, effectivement, quand on peut... Euh... Entendre cela 70 fois 7, effectivement, <rire> quelqu'un peut se dire, mais, mais enfin, mais c'est quand même pas possible. Et puis, <rire> et la personne, effectivement, il va, il va, il va, il voler quelque chose qui est à moi, ou bien il m'insulte, effectivement, il dit, ah, j'ai mal pensé, j'ai été insulté, pardonne-moi puis bon, j'ai dit, bon, je te pardonne. Et puis, elle va encore. Et, et puis, quelques temps après, effectivement, euh, il, il, je pas moi, il, il, il a encore fait quelque chose. Sais, il y a peut-être il, il a cassé ta, ta, ta voiture. Il revient encore. Ah, j'ai fait un mouvement avec la brosse, j'ai cassé la vie de ta voiture. Pardonne-moi. J'en ai, ai pardonné. Et puis il va encore, il revient encore. Ah, ah mais quand je suis passé chez toi, il y avait ta viande sur la cuisinière, puis j'ai Donc tout ça, il peut te fait ça en une journée, finalement, il ne m'a pas dit, en fait, mais enfin, hein, vous savez, la casserole n'a pas débordé, parce que une fois, ça va, deux fois, ça, c'est comme ça que nous sommes, nous. deux fois, ça va, frère, mais trois fois, là, quand même, d'abord, Pierre a quand même été jusqu'à sept fois, mais là, maintenant, quand toi et moi, c'est une fois, deux fois, trois fois, on dit, ce n'est pas possible. Et puis, à ce moment-là, évidemment, on se dit, mais et quand même, quelque part, de toute façon, la personne fait quand même exprès, et vu que moi, je suis maintenant obligé quand même de lui pardonner. Quand vous arrivez à ce point-là, il y a un problème. Parce que notre nature est comme cela. Ah ben oui, on supporte quelqu'un une fois. Deux fois, ça va encore. Trois fois, ça devient problématique, en fait. Mais si, maintenant, comme l'Écriture le fait savoir, qu'à notre Dieu, c'est ne se pas de pardonner, Mettons-nous effectivement dans une autre position, nous-mêmes ici, nous-mêmes, nous et le Seigneur est là. Combien de fois dans une journée, combien de fois dans une journée nous manquons à l'endroit du Seigneur Et qu'est-ce que nous allons Oh Seigneur pardonne-moi, tu viens juste demander pardon, tu sors, tu commets encore la même chose. Tu reviens encore, pardonne-moi, et puis il t'a pardonné, tu sors encore effectivement autre chose, effectivement. nous sommes comme ça. En une journée, mon frère, ma que chacun... Le problème, c'est que le Seigneur veut que nous ne puissions pas être des individus, en fait, des égoïstes, en se regardant soi-même. C'est dit, bon, mon frère, que je regarde ou ma soeur, il dit, mais si c'était moi à sa place, que j'aurais fait comme ça, qu'est-ce que j'attendrais de l'autre côté, en fait Est ce que j'attendrais qu'on fasse, pour moi, d'une certaine manière ou d'une autre, effectivement Oui. Et comme nous, nous disons, oui, et ça, c'est c'est que nous, la, la prière nous, que nous faisons la plupart du temps. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aussi nos offenses comme nous, nous pardonnons à, à ceux qui nous ont donc offensés. Nous demandons et pardonne nos offenses, nous l'avons entendu ici. Pardonne nos offenses que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce que quelque part nous, nous désirons que Dieu nous pardonne. Il n'y a personne ici, en tant que croyant, fils de Dieu, qui n'a pas besoin du pardon. Moi, moi, le premier, j'ai ai besoin du pardon du Seigneur. Et tous les jours d'ailleurs. Et Je dis quoi que un fils, il y en a personne ici qui. D'ailleurs, cette matin, même quand nous levons nous nous je à dis d'abord, comment d'abord pas demander, pardon Seigneur, on le loue, on le demande pardon, on le glorifie. Et c'est vrai. Parce qu'on demande pardon. Donc, il n'y a personne. Qui peut se lever et dire, alléluia, gloire à Dieu, je suis un grand saint, j'ai dormi, je me suis réveillé, je n'ai pas péché, Seigneur, gloire à toi, tu es bon, et puis tu t'élèves, et puis tu vas chanter, et tu vas chanter. Non, non, non, ah, non, moi je suis comme ça, je demande pardon tous les jours, si vous, vous êtes le plus saint, eh, gloire à Dieu, que vous soyez, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là, mais j'ai pris le Seigneur pour m'aider à arriver, mais moi je, je, je, je, je le prie, je le supplie tous les jours à genoux pour demander pardon, pour que chaque jour, il me pardonne, donc, nous avons tous besoin du Seigneur. Et même quand nous avons prié, nous nous sommes levés, on est sorti, on va quelque part, effectivement, tout au long du chemin, ça arrive. Puis quand on arrive, effectivement, on doit prier du Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Et vous savez, frère, je pense que chacun de nous, consciemment, il sait que c'est comme cela qu'il doit être. Je parle des fils de Dieu. Donc si déjà, moi, j'ai besoin du pardon du Seigneur en tout temps, à combien de fois que quand quelqu'un a péché contre moi et qu'il vient aussi vers moi, parce que je ne suis pas un païen. Là, je suis, je suis un, un fils de Dieu ici, comme le Saint-Écriture dit, comme il a dit ici, voyez-vous, ben, Comme il a dit ici, combien de fois dois-je pardonner à mon frère Il dit, mais, mais il dit, mais c'est pourquoi. Il dit, mais, alors, il dit. Je, Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à soixante fois. Donc, effectivement, là, ça veut dire que si moi, je suis un fils de Dieu, alors, il y a toujours un combat dans notre corps, en fait. C'est pour ça que nous avons toujours demandé de pouvoir aussi avoir... La, la joie de pouvoir écouter la parole de Dieu, c'est elle qui nous sanctifie, qui nous nettoie, qui nous restaure, qui nous pose, place un fait dans la condition telle que nous puissions accepter de mettre la parole de Dieu en pratique. La chair que nous avons s'oppose toujours aux choses de Dieu. Elle ne peut pas accepter. C'est pour ça que si vous vous formez à pouvoir être vous-même aussi, vous n'y arriverez jamais. Parce que votre esprit charnel, votre nature charnelle ne vous permettra jamais d'être aussi conforme aux Saintes écritures. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, mais, mais il faut naître de nouveau, parce qu'autrement ce n'est pas possible. Avec la nature que nous avons ici, on ne peut pas et on ne pourra jamais accomplir la volonté de notre Dieu. Ah Oui, mais il faut que cette nature qui est obéissante, effectivement, à Dieu, puisse se manifester. Donc, on devient, donc, de, de croyants. Et voyez-vous que le Seigneur notre Dieu, a une sagesse de pouvoir arriver à pouvoir agir avec ses enfants. Ils sont nés et commencent à pouvoir les éduquer, leur parler, effectivement, qu'est-ce qui se passe, que nous grandissons spirituellement par la parole que nous recevons. En fait, cette parole, effectivement, nous réveille, effectivement, ce qui est, a déjà dans l'intérieur d'un fils qui est né de Dieu. Parce que tu es né de Dieu, tu es né de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est aussi en toi. Donc lorsque maintenant tu grandis, tu entends cette parole effectivement, tu ponctues d'un amène. Pourquoi? Parce que ça correspond à la vérité qui est à ton intérieur. Voilà pourquoi, effectivement, que quand nous l'entendons, effectivement, il agit, effectivement, en nous, et le réveille, effectivement, la nature d'un fils de Dieu, tu n'as plus de difficultés, comme nous l'avons toujours dit. Frère, aujourd'hui, tu ne peux pas te forcer demain un frère ou demain une soeur. Si tu te forces, effectivement, il faut revoir ta nouvelle naissance. C'est tout à fait. Nous, aujourd'hui, aimer son frère, aimer sa soeur, même s'il si t'a donné un coup de poing, L'aimer après cela, ça devient tout à fait la chose qui, qui se fait. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de la place pour la rancune. Je ne sais pas, nous l'avons toujours eu à pouvoir les lire ici, dans, dans les scènes Écritures. effectivement. Bon, ça, se, on va après. Donc, effectivement, que cela rentre à nous. Donc, on arrive à pouvoir vraiment aimer les seigneurs de tout notre cœur. Parce que si ton cœur à toi n'a pas été touché, changé, tu chanteras Jésus simplement des lèvres, mais l'intérieur, il n'est pas là. Il a dit, ce peuple que vous voyez ici, je pense que c'est dans les Aïe, chapitre 28 et 29. La crainte qu'il a de moi, c'est écrit comme ça. Hein. C'est une crainte de tradition. Il, il me loue simplement des lips de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. En fait. Donc Dieu voit effectivement le cœur, effectivement la profondeur de cela. C'est pour ça que quand vous jouez à l'hypocrite, effectivement, vous jouez... J'ai toujours dit, mais pourquoi vous vous tuez à des, des choses tout à fait inutiles vous attendez vous vos combats pour les choses simplement de la terre, mais vous donnez trop d'importance à, à votre chair, effectivement, mais en fait c'est cela qui est le combat qui vous détruit. En fait, le plus grand adversaire, le, la personne qui a un problème qui peut t'empêcher de pouvoir aller au ciel, ce n'est pas notre frère Cocolo, hein? ce n'est pas notre frère Christian, ce n'est pas notre soeur Marie, ce n'est pas notre frère euh, Zaché. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est toi-même eh bien oui, c'est toi-même, ton moi à toi-là. C'est pour ça que Dieu nous met parfois dans des situations difficiles on se pose la question, mais pourquoi ceci m'arrive, Seigneur? Mais en fait, le Seigneur dit, mais il, euh, il reprend et, et châtie tous ceux qu'il reconnaît. Comme ses propres enfants. Donc, tu vas passer par une épreuve où on va vraiment te voir que les gens vont commencer à pouvoir t'humilier, te, te, te, te, te, te, te, te, te parler du mal, alors que tu n'as absolument rien fait. En fait, c'est parce qu'il veut travailler sous ton moi qui dit, moi, on peut pas me dire, nous, on veut de nous, on est ceci. Alors, avec le nous, on est, moi, je suis comme ça, Dieu ne peut absolument rien faire. Donc Il faut qu'il frappe effectivement, il enlève tout le moi, tout l'orgueil, toute la prestance de moi je suis, moi je suis. Il faut arriver à pouvoir dire, halalala. moi en tout cas, moi je ne vaux rien. Pas dire de la bouche effectivement, mais réaliser que c'est vrai. Alors là, le travail a commencé effectivement à personne, parce qu'il faut que ceci puisse être enlevé, en fait que la véritable nature de Dieu, parce que il faut que nous reflétions l'image de celui qui nous a donc... Appelé donc à, à l'existence, effectivement, comme la Bible le dit. Hein. De même que nous avons porté l'image du terrestre, effectivement, 1 Corinthiens, chapitre 15, nous porterons aussi l'image aussi du céleste. Les célestes ne conçoivent jamais du mal. Les célestes ne pensent pas mal, non, évidemment. Et c'est pour ça que nous avons toujours été ramenés. Donc, effectivement, ce travail se fait, effectivement, à, à l'intérieur pour que pff, la parole de Dieu puisse avoir sa place. D'où, maintenant, effectivement, que quand le caractère de Dieu ressort, effectivement, on sent qu'effectivement qu'il y a quelque chose qui a changé dans la personne, l'amour. Parce que Dieu est amour. Et ce n'est pas l'amour de soi. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, Cet amour-là qui se dégage en toi, il est différent de l'amour que tu avais auparavant. Parce qu'auparavant, tu t'aimais beaucoup, c'était de toi, toi, toi, toi, toi. Maintenant, l'amour qui sort de toi, <rire> c'est différent. C'est là qu'il nous est dit, puisqu'ayant purifié vos âmes pour obéir à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, n'est-ce voilà. pas Aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est-à-dire que tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, parce que l'amour de ton frère, l'amour de ta soeur, grandit dans ton cœur, dans ton âme, effectivement. Tu ne te vois plus, mais tu vois les autres. et oui, ça c'est... Euh... Ça c'est quand, quand Dieu est... Ah, dans la personne. qui rentre, effectivement. Alors, cette personne, puisque cette vie s'est manifestée en, en, en la personne, alors elle a facile de pouvoir aimer les saintes écritures. On combat la parole de Dieu. Ah oui, mais et moi, il, il, il a péché contre moi et puis il vient demander pardon. Une fois je fais, deux fois je fais. Mais ça, maintenant, c'est l'exagération. Je n'en peux plus, ce n'est pas possible. Quand même, Seigneur, il voit. Mais Seigneur, il voit et il voit que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Si il pêche maintenant, il veut demander pardon. Moi, je dis, je te pardonne. Demain, la monsieur, je te pardonne, effectivement. Moi, moi je n'ai pas de problème. Parce que mon problème à moi, c'est être en ordre avec lui. Ah oui. Parce qu'il peut faire exprès. Parce qu'il va payer. C'est pas moi qui... Non, non, non. non Moi, je ne peux pas. C'est pour ça que, même plus loin, le Seigneur, il dit, faites du bien à tout cela, même si... Priez pour eux, vraiment, de tout votre cœur. C'est comme si c'était des charbons ardents que vous posez sur leur tête. Mais je ne vais, vais pas prier pour dire, mettez les charbons ardents. Est-ce que vous comprenez Non, je prie pour qu'ils soient bien. Mais c'est Dieu qui s'occupe de la personne. <rire> vous vous souvenez quand euh, Israël. C'est pour ça, frères et sœurs, les diables vous trompent souvent avec vos logiques, vos raisonnements. Oui, moi, on veut me demander comme ça, je vais être comme une feuille, je vais être comme un déchet. Oui, moi, j'accepte d'être comme un déchet, comme un marche-déchet. Oui, frères et sœurs, c'est par expérience que je dis cela. Certainement, parce que quand vous cherchez à pouvoir eh, qu'on puisse vous mettre sur le piédestal, c'est à ce moment-là que, quelques temps après, vous aurez une chute, en fait. Parce que votre moi voit toujours, vous être Moi, moi, moi. Les diables ne cherchent que ça, effectivement, pour s'y glisser un tout petit peu. Bref. Vous vous souvenez quand le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, effectivement ah, Ils passaient leur chemin. Ils ont demandé à Malek, effectivement, pour passer simplement, même s'il fallait payer l'eau, payer l'herbe, effectivement, qu y avait, je parce que les oh, vaches se démergaient. Parce qu'on les a créés des problèmes, effectivement. Et Dieu n'a rien fait. Et le peuple d'Israël, avec Moïse, ont quand même eu à pouvoir se détourner, partir quand même. Ils n'ont pas posé de problème à ce peuple-là. Ils sont partis et, et malgré qu'ils ont eu à pouvoir souffrir, effectivement, parce qu'il y a eu des tours qu'il faut faire, effectivement, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas dit, oh, que les fait descendre, qu'il y a un malheur qui puisse être brûlé. Non, non, non, Ils ont compté le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit à Samuel, parce que Saül était roi, dit, je me souviens, je me souviens, il n'avait pas oublié de ce que Amalek avait fait à Israël lorsqu'il sortait de l'Égypte, effectivement. Vous savez, frères et sœurs, vous, vous êtes en train de jouer avec quelque chose dont vous regretterez beaucoup plus tard. Parce que, et comme vous devez savoir, si Dieu vous a choisi, vous ne devez pas vous attendre, effectivement, que les choses soient faciles dans votre vie, en tant que... Fils et fille de Dieu. Mais si vous choisissez la voie de la facilité, c'est votre droit. Mais sachez que tout chemin paraît tellement si bon et spacieux aux yeux de l'homme, effectivement. Sa finalité, c'est bien la mort. Et étroite, là, il est resserré. Pour y passer, tu, tu l'as accroché. Il y a des épines qui rentrent ici, mais tu avances. Hein? C'est ce chemin-là qui mène. Là, dans ce chemin-là, il n'y a pas de murmure. Parce que tu l'as choisi en connaissance de l'économie. Il me dit, Seigneur, je ne veux pas lâcher là. Je vais celui-ci parce que je sais que c'est un chemin qui amène effectivement à, à resserrer. Il dit encore étroite et resserrée. Donc étroite et resserré. C'est le, le chemin qui mène. Donc, Donc petite, nous devons être de, de ceux-là qui réalisons qu'effectivement que j'ai fait un choix. Et pour marcher avec le Seigneur, maintenant, je suis censé pouvoir maintenant écouter sa parole, obéir. J'ai toujours eu à pouvoir le dire ici et partout. Nous n'avons pas un Dieu qui soit un dictateur ou un Dieu qui oblige les gens que vous devez, vous devez, vous devez jamais. Il a mis seulement devant nous la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisissez Chacun est libre de choisir. Ne dites pas que, bon, si je ne le fais pas, Seigneur, tu ne seras pas. Si tu fais ça comme ça, tu ne seras jamais béni. Non. On fait quelque chose parce que, on a trouvé que c'est juste. Et quand Dieu dit, c'est vraiment. Même si je ne comprends pas, c'est toujours la vérité. Alors j'accepte comme cela, je le fais comme Dieu l'a dit. C'est à ce moment-là que la bénédiction du Seigneur vient sur vous. Et la victoire du Seigneur aussi vous est aussi accordée davantage. Et c'est sûr et certain. Donc. Il dit donc cette fois, cette fois, cette fois, ainsi de suite comme le Seigneur l'a dit. Il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas donc de, de pardonner. Donc nous avons cette possibilité de pouvoir arriver à pouvoir réellement aussi vivre. Et c'est cela, vous savez... Quand, quand nous, comme le Seigneur nous l'avait dit dans les scènes, il dit, mais je vous laisse la paix, je vous laisse donc euh, euh, ma paix, je vous laisse la paix, non pas comme le monde peut vous le donner effectivement, non, je vous donne donc la paix. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui doit être un peuple qui apporte aussi la paix aux autres, effectivement, parce que d'abord nous en avons cette paix, effectivement, et quand on a la paix en soi, on n'est pas sujet à des querelles. Quand quelqu'un vient avec des querelles, non, parce que ça ne correspond pas à ce que nous avons à l'intérieur. Nous, qu'est-ce qu'on apporte, effectivement Mais c'est la paix à, à, à ce que les gens puissent être dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que quand vous avez une situation où quelqu'un a eu à pouvoir, effectivement, soit vous faire quelque chose, en fait que, soit il vous a, il vous a, il vous a blessé ou frappé, effectivement, en fait, c'est comme un acte de guerre que la personne vous déclare quelqu'un qui vous fait mal, <rire> c'est parce que c'est comme euh, il, veut, il veut vous faire souffrir. C'est qui fait ça, effectivement, votre. Mais quand cette personne maintenant vient vers vous, quand il vient dire maintenant, je vous demande pardon, c'est en fait un acte de paix, mm -hmm. puisque nous sommes les, les enfants de Dieu que nous a laissé la paix. C'est pour ça que le pardon est la chose qui doit marcher avec nous. Donc, c'est-à-dire que c'est en fait c'est ça en fait, parce que quelqu'un demande pardon, c'est pour que vous vous réconciliez. Donc que nous puissions avoir la paix. Tu viens me demander tu viens me demander la paix, et moi, je suis une personne de paix. Donc, je dois t'apporter aussi la paix. Je ne vais pas te laisser dans le trouble. Parce que tu dis, bon, ah non, je suis fatigué. Je peux pas... Tu, tu m'as demandé, pardon, une fois, j'en ai assez. La personne part avec le cœur troublé. Mais moi, je ne peux pas donner le trouble à quelqu'un. Donc, il vient avec un cœur troublé. Alors, je lui donne aussi qu'il retourne avec la paix. En fait, il lui au Seigneur, merci, de m'avoir donné donner un frère comme celui-là. J'ai les blessé. parce que cette personne-là, toute sa vie, il vous sera rédevable. Je l'ai blessé, mais vraiment, il n'a pas eu à pouvoir me rendre. Parce qu'il loue par tes actes à toi, tu fais que ton Dieu, ton Dieu à toi soit loué et glorifié. Parce que nous sommes censés pouvoir apporter la paix à ceux qui sont donc avec nous et au milieu de nous, effectivement, de manière à ce que nous puissions arriver à pouvoir vivre la vie comme le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions y être sur la terre, qui nous a accordé la grâce de pouvoir y être. Donc, nous comprenons qu'effectivement que... Notre Dieu, quand il permet aussi des circonstances effectivement dans notre vie, c'est aussi effectivement pour arriver à ce que le témoignage de tout un chacun de nous soit rendu aussi. Parce que frères et sœurs, quand nous disons, il y a une écriture que je voulais donc lire tout à l'heure effectivement, mais le Seigneur me pousse de ce côté-là. Je pense que, évidemment, je ne veux pas que les gens pensent que bon, je parle de, de, de, de pardon parce que. Non, non, non, non, non je n'étais même pas dans ma conscience, dans mon subconscient. Non, simplement, quand j'ai eu l'écriture, je me suis senti poussé par là parce qu'il y avait une écriture que je voulais donc que nous lisions donc ce soir. Mais je crois que c'est quand même important pour nous que nous comprenions d'avance parce que nous lisions effectivement que. Alors, la pensée qui vient souvent dit oui, mais c'est moi qui dois mettre en problème, c'est moi quand même qui dois pardonner, c'est moi qui dois arriver à pouvoir faire effectivement. Et non, Dieu ne t'oblige pas de pardonner à quelqu'un. Non, Dieu ne t'oblige pas. Dieu parle effectivement à ceux qui sont à lui, à ceux qui lui appartiennent effectivement. C'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas dit ça à tout le monde. Non, il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc on parle bien au Fils de Dieu aux filles de Dieu, et quand ils ont reçu le Seigneur, ils ne pourront jamais résister à pouvoir, à vouloir, parce que c est, c est, la parole de Dieu devient la, la chose principale pour un fils qui est né de Dieu, qui connaît maintenant le Seigneur, qui en connaît la portée, effectivement, alors lui, pour le Seigneur, il a donné aussi sa vie aussi. Donc il ne peut pas, il ne va pas dire, mais ce n'est pas possible, il ne peut pas le faire. Non, il dit non, si le Seigneur l'a dit, c'est qu'il m'a donné aussi la capacité le faire. Ce que j'ai fait, comme notre maître l'a montré sur la terre, non pas ce que moi je peux vouloir, parce que lui aussi, il était dans la situation, il la coupé ici, il dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il dit, mais Seigneur, je voudrais faire cela parce que c'est ce que tu as. Et si tu me l'as demandé, mais c'est pas tu savais que tu m'en donneras aussi la, la capacité de pouvoir l'accomplir en tant que c'est-à-dire que, et je le répète encore très bien pour qu'on comprenne cela, Dieu ne vous oblige pas d'aimer votre frère, pas de voir, il ne vous oblige pas de voir pardonner quelqu'un, non. C'est quelque chose qui doit venir effectivement dans le cœur de quelqu'un qui est né de Dieu parce que c'est la nature de Dieu. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais les diables, non. Il vous réveillera toujours avec des problèmes, avec, euh, oui, tu vois, on t'a volé la chaussure ici, c'est toujours la même personne. Tu vois, c'est là encore, il t'a fait ceci, c'est sa cousine, effectivement, ou ceci, effectivement. Et tous ces imbroglus, effectivement, pourquoi Mais pour t'empêcher, il va simplement te mettre à genoux comme prière, comme il faut pour Dieu. Parce que quand tu entends cela, tu mets à genoux, ah, oh, il m'a fait ça, oh, son, son cousin m'a fait ça encore. Donc tout ceci, la famille, effectivement, la colère montre comment Dieu peut entendre ta prière. C'est que quand on prie Dieu avec des intentions qui ne sont pas bonnes dans le cœur, la prière même de la personne est une abomination. C'est pour ça qu'avant de pouvoir se mettre là pour pouvoir prier, il dit, quand tu veux même offrir, ah, arrange d'abord les choses et puis, avant, Seigneur, pardonne mes péchés. C'est comme ça qu'on commence, pardonne mes péchés, pardonne manquement, pardonne effectivement au oh Dieu que tu pardonnes. Pourquoi? Je vais mettre un ordre avec toi pour que ma prière trouve son chemin. Et tu viens, tout ça, la parole de Dieu est prêchée pour que les fils et les filles de Dieu comprennent qu'elle est la volonté de leur père. En fait, Il ne faut pas que nous puissions être dans des situations telles qu'on n'arrive pas à pouvoir saisir les différentes choses. On doit saisir les différentes choses, effectivement, que le seul obstacle, le seul problème dans ce monde effectivement, qui peut m'empêcher de voir Dieu, c'est moi-même. Si ce moi ci a été crucifié avec les seigneurs, alors le chemin est ouvert, effectivement, pour moi, pour arriver à pouvoir... Alors marcher selon les saintes écritures et accomplir effectivement aussi ce que la Bible me dit. Et quand Dieu dit X, effectivement, il dit A, alors nous suivons le A que le Seigneur a eu à pouvoir dire. Et, et, et là, dans ma marche avec le Seigneur, notre Dieu, ce qui m'importe, ce que je puisse accomplir, non pas ce que mes pensées à moi, comme nous l'avons, c'est écrit aussi dans les Saint -Saint mais vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas. Mais voir autant, les cieux sont levés, aussi la terre, sont aussi mes pensées sont levées au-dessus de vos pensées. Et là, il nous fait aussi comprendre une chose qui est, est très importante dans le livre des Hébreux. Il, il dit certainement c'est que après avoir accompli, il faut que vous accomplissiez. Donc, vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli, donc, la volonté de Dieu, non pas ma volonté à moi, mais la volonté de Dieu, vous puissiez réellement aussi recevoir ce qui vous est donc promis. Et ce qui nous est promis, nous savons cela, effectivement, c'est que la promesse que Dieu donc nous a faite. Donc nous devons comprendre qu'effectivement, que les saintes écritures sont, nous ont été données comme étant une lumière. Et regardez une écriture que je voudrais lire avec vous. dans Luc, chapitre 15, d'abord réellement aussi, que nous retournons. Regardez ce qui est, ce qui est, ce qui est important pour, pour, pour une personne qui aime les seigneurs, qui... Connaît le Seigneur, regardez très bien. Au verset 15, il nous dit, d'abord, je termine d'abord de lire ce que j'avais lu, verset donc verset 5, il dit, lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules, et, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, il leur dit, Réjouissez-vous donc avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était donc perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est quand même extraordinaire. Ce qui veut dire que quand tu peux ramener un C'est pour ça que, de quelque part, dans le livre de Jacques, on dit quelque chose qui est aussi important. Regardez très bien, je pense que, vite, rapidement, cela puis nous revenir dans cela. Je pense que c'est dans Jacques où cela est vite, effectivement. Dans le livre de Jacques, je pense que c'est cela. Si oui, nous pouvons le trouver, Jacques, Jacques oui, est un internaute, mais c'est ça, c'est ça. Oui, c'est cela, oui. des oui. Je pense que c'est Jacques au chapitre 5, mais bon, nous pouvons trouver cela. Alors, il dit ceci. Ah, Jacques, chapitre 5, il dit ah, il dit ceci, ah, verset 19, il dit mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et qu'est-ce qui va se passer et couvrira une multitude de péchés. Donc, c'est l'acte que vous posez à l'endroit de quelqu'un qui vient vers vous, effectivement, et qui se mortifie d'une certaine manière ou d'une autre, ce que vous avez, cette possibilité de pouvoir aider la personne à pouvoir sortir, quitter, effectivement, pour, maintenant, réaliser. Parce que pour quelle raison, en fait Parce que. Si vous, vous agissez de la même manière que la personne qui a eu à pouvoir manquer contre vous, effectivement, ce qui veut dire que, comme la Bible dit, que vous avez le même esprit, en fait, c'est-à-dire que lui et vous, vous êtes pareil. C'est pour ça que, quelque part, euh, je crois que je ne sais pas avec qui, à qui j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui m'a posé des questions, que j'ai répondu. J'ai dit, mais dans le livre de Proverbes, il nous dit que, il dit, ne, ne répond pas à l'insensé selon sa folie. De peur que tu lui ressembles. Ce qui veut dire que euh, si quelqu'un il, il vient vers toi avec des paroles arrogantes qui t'insultent effectivement et toi aussi dans la colère effectivement tu dis mais oui mais tu te prends pour qui je veux te montrer qui je suis tu l'insultes aussi également. En fait cette personne là et toi même vous n'êtes pas différents. Vous avez les mêmes démons. Vous savez, vous êtes dans la même condition, même si tu dis effectivement que je suis un croyant, mais lorsque tu ouvres ta bouche à toi, il va pouvoir insulter ou parler du mal à la personne. Effectivement, ce que vous êtes dans la même condition, c'est ce que la Bible nous dit dans les livres de, de Proverbes. Donc, on, on, on doit effectivement d'abord reconnaître qui nous sommes. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, Dieu n'oblige personne. C'est vrai que chacun de vous est libre de faire ce qu'il a envie de pouvoir faire. Mais en faisant ce que vous faites, effectivement, vous tracez déjà le chemin pour votre destination. Et même les choses pour lesquelles, dans ce bas-monde, vous vous battez, que vous voulez avoir, c'est moi, c'est moi, c'est moi, toutes ces choses passeront. Corona est passé. Attends. Il a fait son, son passage et bon, il s'est arrêté un peu. Corona il a fait son petit parcours. Regardez comment Corona a emporté sur son chemin. Les, les gens mouraient, si on vous dit la liste des gens. Parce que, c'est-à-dire quand on peut parler des 100, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Donc des gens qui sont, qui sont morts, effectivement. Ces gens avaient beaucoup de projets, avaient beaucoup de biens, effectivement, effectivement. Mais ils sont donc partis avec Ils ont laissé toutes ces choses, effectivement. Et où est-ce qu'ils vont se retrouver aujourd'hui même, vous savez, sur la terre, ils se battaient pour les droits qu'ils avaient. Ils pouvaient faire ceci, faire cela, effectivement. Mais ils sont morts, effectivement. Les choses en question sont restées. C'est pour ça que je me reviens encore toujours à ce que cet homme de Dieu nous disait "Vanité des vanités, tout est." Merci beaucoup. Alors, Luc chapitre 15, nous lisons effectivement. il Dit donc, euh, pas besoin de répondre. Verset, verset 8 il dit ou Quelle femme Quelle femme Si elle a dit gagne et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Cette femme, effectivement, on lui avait donné les dragmes, dix, dix, dix, dix, dix, dix, effectivement, donc, c'était donc les choses qui rendaient sa condition bien, dont il était sûr que ce qu'on m'a donné témoignait, ce que moi je suis, effectivement, ce que. Parce qu'on lui a donné cela donc, elle a reçu cela, effectivement. Mais elle s'est rendue compte en ce moment, que quelque chose s'est passé. Et elle en a perdu, comme l'Écriture dit ici, qu'elle en perde une. Elle en a perdu. Et ne pas rester effectivement comme une personne qui est devant bon, des mots. Ce n'est pas grave, eh, eh, si l'une est perdue, évidemment, eh, ben, les neuf sont là. Comme le Seigneur nous a donné les témoignages, effectivement, tout à effectivement, avec le sang que une donc est perdue. Et il ressent qu'au cadavre, effectivement, dit bon, j'en ai encore beaucoup. mais, mais évidemment, n'est pas nécessaire pour les seigneurs. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Pour les seigneurs, c'était tellement important parce que chaque brebis du seigneur a son importance et chaque brebis qui était dans le sang, il avait sa place, effectivement, son importance à l'endroit où il était. C'est pour ça qu'il dit mais quand il a retrouvé sa brebis, effectivement, il a, il a, mis, il sur ses épaules. Il n'a pas frappé en disant toi brebis, non non, non, non, non, sur ses épaules. Et il a ramené, il mais, réjouissons-nous, effectivement. Elle était perdue, voici, je l'ai retrouvée. Parce que, elle est censée pouvoir être donc à sa place. Elle est importante. C est, c est, vous savez, quand le disons que, chacun de vous, même si vous êtes, chacun de vous est aussi important aux yeux de Dieu. Parce que si vous ne l'étiez pas, frères et sœurs, je parle bien à ceux qui croient son nom, qui l'ont reçu vraiment, qui sont des croyants véritables. Si vous ne l'étiez pas, le Seigneur ne vous aurait jamais appelé. Non, non, non, non. Il y en a des gens qui sont dans ce monde aussi qui sont meilleurs que nous. Mais s'il nous a appelé, effectivement, qu'il a fait son choix, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça que quand toi tu as un problème, le Seigneur ne dort pas. De toute façon, il se une et il dort. C'est pour dire effectivement qu'il n'est pas tranquille. Mais il sait que tu es un fils, tu dois quand même apprendre à pouvoir chercher sa face. Tu dois apprendre à pouvoir savoir que j'ai un père quelque part, et ce père-là pour pourra pour tout mes monde. C'est-à-dire que dans les problèmes que je suis, effectivement, je ne commence pas à pouvoir me paniquer. Ah, que je vais devenir, effectivement, que je vais faire, effectivement. Et puis, je cherche des plans comme des humains, je vais faire ceci. Frères et sœurs, vous vous tuez tout simplement avec des choses, qu'avec tes plans que tu fais, tu vas réussir en quoi non, ne conçoit jamais de mal contre quelqu'un, même si la personne t'a fait, fait du mal, effectivement, ne conçoit pas de plan, bon je vais faire ça, au cas où ceci va se passer, je ferai comme ça, ne, fait, ne faites jamais cela, parce que vous échouerez. Et pourquoi Parce que si la personne en question se répand devant le Seigneur, il implore la grâce du Seigneur, peut-être que vous n'étiez pas au courant, je ne sais pas si vous êtes dans un témoignage, effectivement, si dans la situation dans laquelle elle se trouve effectivement, juste à pouvoir vous approcher et que vous vous éloignez de la personne, parce que si la personne vient pour vous demander pardon, « Non, je ne vais pas, je ne vais pas. » La personne n'a plus de problème avec Dieu, son problème est réglé. Mais son pro les problèmes avec Dieu reste avec toi, qui a refusé donc son pardon, bien sûr. que oui. Maintenant, si cette personne effectivement aussi qui a mis son, sa vie en ordre avec les Seigneur, vous l'amenez au tribunal. Et vous avez préparé comme avec des avocats, des grands dossiers. Je parlais, c'est je pas moi avec qui j'ai rendu son témo témoignage là, d'une certaine manière ou d'une autre, toujours avec lesquels les avocats, la personne. Les dossiers, les avocats, vous avez tout ce qui, avec tout le prêt, effectivement, ils ont les dossiers, les avocats ont bien préparé les dossiers. Et qu'ils viennent maintenant avec. Ah, parce que souvent, on dit Ah, je connais un grand avocat, du grand baroutier, je ce comment ça s'appelle, les baroutiers, qui vont ils vont barotier en barreau si je le paye. Tellement. Lui, la consultation commence avec 1500 euros. Il dit Celui-là, une fois que je le prends, c'est sûr et certain que je vais gagner la cause. Pas de problème. Mais si cette personne-là que tu vas attaquer au tribunal, c'est quand même extraordinaire. Dieu est bon vraiment pour nous. Vous savez ce que Dieu dit c'est-à-dire que quand tu amènes un enfant de Dieu au tribunal, tu as préparé avec des grands baroutiers, et des grands avocats, et tout ça, ainsi de suite. Je vous ai déjà rendu témoignage ici, peut-être. Quelque... Regardez euh, ce qu'il ce qui dit, je pense, dans, dans les livres d'Ésaïe, je pense, quelque part comme ça, je suppose. Regardons d'abord cela. C'est Ésaïe. Voilà, Ésaïe, Ésaïe, Ésaïe. Je pense que c'est Ésaïe, c'est dans ces îles, c'est du Rapadir, puisqu'il a quand tu... Esaïe chapitre 54. Ah. Alors il dit, euh, je vais lire à partir du verset, euh, verset 14. D'abord, euh, vous... Euh, Peut-être plus haut, vous lirez, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le temps fait vite, effectivement, parce qu'on va s'arrêter quand même. Il dit, d'abord ici, il dit, verset 11, il dit Malheureuse, battue de la, de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des, tes, tes créneaux de rubis, tu te portes de ce boucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Je vais pas dormir Ah, ah c'est vrai. Et si on va si on va me faire. Non non non non non, non, non. mais toi quand tu dors, sur longtemps que tu donnes ton cœur au Seigneur Bannis l'inquiétude. Maintenant écoutez très bien, c'est important cela. <rire> que vous ne croyez pas, c'est pas mon problème, mais puisque Dieu l'a dit, c'est la vérité. Il dit et la frayeur car il n'approchera pas de toi. C'est pour ça nous vont pas voir les palpitations qui montent effectivement. Non non non, bon devant Dieu chez ce Seigneur que la paix dans mon cœur. Verset suivant dit Si l'on forme des complots, je vais chercher les, les maîtres des grands barreaux avec des, des clauses ici, immenses effectivement, pour pouvoir les attaquer. Par exemple, le bandit, bon, on peut parce qu'il me dérange tout le temps ces personnes-là, effectivement, dans le coin, comme les gens peuvent faire des, des coups contre nous. si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Maintenant, écoutez bien quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi, créé aussi les destructeurs pour la briser. Vous avez compris ça <rire> Non, Nous avons un Dieu sage, un Dieu puissant. C'est pour ça qu'il dit à Pharaon, c'est moi qui t'ai suscité à dessein. Tu dis moi Pharaon, moi Pharaon, dit mais c'est moi qui t'ai suscité. Je t'ai pour que mon nom soit glorifié sur la terre. Tu n'es rien du tout, moi c'est moi qui ai fait de toi. Mais c'est vrai. Il a montré aussi avec Nous avons lu avec Nébikanissa. Moi, Nébicanessa, Daniel plutôt toi. nous l'avons lu ici. Moi, les bikades, je suis un grand, ah, je peux. Tout ce tout, tout, c'est à moi, donc tout ce que je veux, je le fais, je suis puissant. Dieu dit pardon. Toi, puissant, je vais te faire descendre jusqu'à manger l'herbe. Et il a fait. Qu'est-ce que c'est Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme ça ne sert à rien de pouvoir, oui, euh, je, je peux... Non, non, non, nous avons un puissant conquérant sur qui nous pouvons nous reposer, mon frère. Alors il dit ceci, il dit, mais... Il dit, mais... Voici, j'ai si nous que souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'écris aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi. Donc, toute arme, peu importe, peu importe, mais toute arme, peu importe ce que ça soit par la source, donc toute arme qu'on doit forger contre toi, est-ce que vous comprenez Pas seulement les mitrailleuses, pas seulement les barreaux, les tribunaux. Non, non, tout Former complot, c'est ci, cela, et à gauche, à bas, on va faire ça contre lui, contre elle, effectivement. Toute âme forgée, toi donc tranquille, toute âme forgée contre toi, il nous dit ici comment Sera donc, effectivement, sans effet. Et puis il dit Et toute langue qui s'élèvera où c'est, en justice contre toi, qu'est-ce qui va la faire Tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit, mais quand on vous amènera devant les tribunaux, mm -hmm. ne préconisez pas, ne préparez rien contre pour des défense. Je vous l'ai dit, c'était avec mon bébé, il peut vous le dire, effectivement, je reçois une convocation à, à la maison, tribunal correctionnel, monsieur du fils, avec mon nom, ma date de naissance et tout ça, de convoquer au tribunal correctionnel d'Indermont, donc chez nous là-bas, et puis j'ai lu les faits. Oh. Vous avez euh, voulu frapper les, les, les, les, les, les policiers. Ah bah boum, boum, jusqu'à la fin. Regardez la, la, la, la cause des. De ah, j'ai dit, Seigneur sí, mon Dieu, moi ici, <rire> je dis, bon, <rire> je me lève le jour du jugement là. <rire> mon bébé qui dit, papa, tu ne peux pas aller tout seul. Eh ben je ne vais pas te laisser non plus, on doit aller avec toi. J'ai dit, mais si on va m'enfermer, quest ce que tu vas faire Il dit, moi je veux rester, je veux venir avec Je lui ai dit, ok. On a pris la voiture ensemble avec elle. On arrive là-bas, on entre, puis on s'assied, puis on appelle. Mais il faisait à la barre. Avec quoi C'était avec, bon, la police. C'est l'État, non c'est-à-dire que, oui, j'avais un problème avec, lui, euh, les officiers de l'État. Donc, euh, je ne pas dans l'État. Donc, j'étais donc la police. Et alors, madame la juge, moi, je ne comprenais rien, et tout. Madame la juge commence à pouvoir lire, donc, euh, sa plaidoirie. « Voilà, monsieur, vous avez été et vous avez fait... »« Et parle avec tout ça, moi, toujours, j'étais toujours debout, je regardais, j'ai dit, Seigneur, viens-moi, mais <rire> ici. » et puis ils ont laissé les lieutenants, si c'est les, les, les, si pas le lieutenant, je sais pas comment dire euh, les gradés dans la police là donc il a fait des rapports, que c'est vous écoutez quand même tout ça là, pour cela, donc on passe donc la parole au, parce qu'il y a toujours un tribunal un monsieur qui est comme le le, monsieur, le procureur qui doit toujours vous accuser encore, vous enfoncer encore davantage et on lui passe la parole on lui dit les pauvres, on le voit qu'il n'est pas comme les celliques qu'on pense non il dit oui madame le juge et, et pour cela, il mérite et, et six mois fermé en prison. <rire> J'ai dit, dit, mon bébé est venu, il va voir que son papa va sortir ici, mais noter, je ne sais pas comment il va rentrer à la maison. J'ai dit, dit, six mois et tout ça, je demande donc la, la, la, la peine euh, aussi, comme il dit, euh, maximale et tout ça. Et je disais, Seigneur mon Dieu! <rire> Je suis venu, j'ai laissé ma femme à la maison. J'ai dit, elle attend peut-être que son mari vienne. Elle va m'apporter un petit blanc brisson. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive ici En plus, le, le, le dossier était costaud. L'avocat, je me suis présenté, il dit, oh, vous n'avez pas d'avocat. J'ai dit, avocat pourquoi Parce que je ne sais rien. du tout. Il dit, mais ici c'est le tribunal pénal collectionnel. Vous devez avoir, parce que là, il faut avoir un avocat pénaliste. Ça, vous savez, ça vous coûte, hein? Un avocat, il n'y a pouvoir lui parler. Déjà, ça vous coûte 2500 euros. J'ai dit, j dit euh, madame la, la, la, la juge, parce que c'était... Madame, j Comme chez nous, en Flandre, on parle flamand. Alors, je dis dit, ça, ça veut dire que je suis innocent. Alors, je ne vois pas que, pourquoi je dois amener un avocat ici. Alors, le Seigneur est bon. Il a vu que j'étais un malheureux devant les grands boulots. Qu il, y a. il a eu pitié de moi. Et c'est comme ça qu'il m'inspira. Il a je dit je dis, Madame, juste avant de m'envoyer en prison, écoutez-moi. Dieu est bon. J'ai failli aller en prison, frère. Ah oui, il a épilé les tête On va vous dire Oh, votre pasteur, il est où En prison, la banque. Ah, qu'est-ce qu'il a fait On allait changer les Ah, leur pasteur, oh, on vous disait. J'ai dit Seigneur, si je tombe en prison ici, mes frères et sœurs vont souffrir. Alors, j'ai dit, madame, écoutez-moi. J'ai dit oui, j'ai entendu votre plaidoirie. Et comme aussi le procureur ailleurs eu à pouvoir dire effectivement que je dois aller en prison pour six et six mois, ainsi de suite, effectivement, si c'est six mois, je ne pas combien là. J'ai dit, mais madame, je dis, mais moi, je suis innocent, comment vous pouvez condamner un innocent alors j'ai dit, il a un innocent, parce qu'on a vu tout ce qu'il a été filmé, qui parlait les six des lieutenants ou ceci comme ça, tout ça, ils ont quand même confirmé que c'est bien vous, votre identité là, effectivement. J'ai dit, mais dit, madame, mais vous ne devez quand même pas dans la justice, on doit quand même entendre la personne, on ne doit pas quand même condamner l'innocent. J'ai dit, je vous pose une question, madame le juge. Là, le Seigneur me conduit, je vous posez une question, madame le juge. Bon, vous avez décrit, effectivement. J'ai dit que moi, je suis, je ne suis pas dans les faits. D'abord, premièrement, je vous demande une question. En plus, c'est la police qui dit que moi, je fais cela, qu'ils étaient là avec moi. Je dis, où avez-vous déjà vous avez vu un instant, madame, la police Quelqu'un qui, peut-être, s'est bat avec la police, effectivement, qui, qui est menaçant pour la police, qu'on ne l'ait pas menotté, qu'on ne l'a même pas mené, par exemple, au commissariat, parce qu'il faut quand même qu'il soit interrogé. Mais je dis, bon, dans les dossiers-là, avez-vous vu, effectivement, que la personne que je suis a été interrogée, qu'il a fait une déclaration à la police parce que c'est quand même comme ça qu'on fait la procédure, quand même que on les coupables, on l'amène quand même au commissariat, on passe à déclaration de déposition, pata pata pata. Monsieur, vous, vous appelez comment mon nom? Pata pata papapa, Et puis paf, il dit regardez un peu dans vos dossiers là. Vous avez vu ma déposition dedans? Non, c'est vrai. Le juge regarde, il dit attends euh, greffier, greffier. Oh, oh, oh, oh. Et puis j'entends, ah, vous avez dit, je suis dit, ok. Ah, vous avez dit, je suis ok, j'ai dit, c'est un petit problème. moi ok, j'ai dit, je peux attendre jusqu'à demain. comment est-ce possible? J'ai dit, qu'est-ce qui n'est pas possible? Oui, il n'y a pas de déclaration. Je dis, mais parce que je suis il dit, ça, c'est pas normal. Ça ne s'est jamais passé quand même. On ne peut pas accuser quelqu'un. Et puis, c'est la police qui a fait une déclaration. Il n'y a pas de déclaration de la personne. Ça, c'est quand même pas possible. C'est la juge maintenant. Donc, euh, il dit, écoutez, monsieur, monsieur euh, euh, euh, euh, euh, euh, la enfin, on ne peut pas arrêter les messieurs. On va ajourner. On envoie le dossier pour que les, les, les policiers puissent encore réécouter, qu'on nous envoie l'audition du messieurs. On commence à s'est dit gloire à Dieu. Et je suis sorti de cela. Et c'est comme ça que quand je suis allé voir les, les, les policiers, la personne qui avait fait ce rapport, tout ça, je suis arrivé, j'ai dit, euh, monsieur les Fessé, que, que la, la justice a demandé qu'il vienne vous voir pour euh, déposer la déclaration, c'est moi. Il me regarde, c'est son ami. Il dit, on s'excuse, monsieur. <rires> on s'est trompé. Les mots. Je dis ah, avec la main, vous, vous créez des problèmes. Ils dit, non, on s'excuse, monsieur. Ils ont fait rapport de tout ça. Et puis, je veux chez les juges ju ju ju qui attendaient le jugement. Je suis arrivé comme ça. J'étais toujours comme ça. Et puis, la, la, la, la, la, la, la. ok, monsieur, ben, on a compris que vous n'étiez pas, vous étiez donc innocent. Je l'avais dit, dit depuis longtemps. On ne ce que innocent C'est comme ça que je suis sorti sans aller en prison. Pourquoi Parce que Dieu accorde la grâce que nous puissions. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Mais quand vous, vous en au tribunal, effectivement, ne préconisez pas. Dit, à l'instant même, le Père vous donnera ce que vous devez dire. Et c'est comme cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons simplement avoir confiance en notre Dieu. Que les Seigneur vous bénisse. Les volons, nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauvard, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce. Pour te dire merci, oh notre Dieu, pour ta bonté, pour tes compassions, pour ta grâce. de pouvoir réaliser effectivement que tu es réellement notre roi. Aujourd'hui encore, nous réalisons combien il nous est nécessaire. De rester attachés à ta parole à toi, de pouvoir réellement aussi nous donner à toi. venir encore pour ta parole, mon Bénéme et Père tu Tu nous éclaires et tu nous soutiens. Oh Dieu, mon âme te loue encore, mon béni, mon Père Mon âme, glorifie encore ton Seigneur encore pour ta grande beauté et tes grandes compassions. Jamais, jamais tu nous as abandonné, mon sauveur, mais tu as toujours été la paix Soutiens mon frère, soutiens ma soeur qui passe par le moments tellement difficile, par les épreuves, mon bénémoine Seigneur oh Dieu, soutiens chacun de nous encore aujourd'hui, mon béni, père parce que nous voulons ces jours-là nous tenir devant ta face, mon bénémoine Père dieu Oh Dieu, tu nous regardes, voici, tu vois tu nous vois des enfin, combattants qui ont combattu, qui ont souffert, mais qui sont restés aussi persévérants comme nos frères. Oh Dieu, qui a accepté d'être des martyrs là-bas, les temps où ils étaient, bénémoins, pas Que nous aussi, mon bénémoine, Père oh Dieu, que nous soyons ces soldats, Père Saint-Dieu, oh qui a accepté de voir vivre pour ta gloire, Père. Puissions encore nous aider encore aujourd'hui, béni mon de Bénis mon frère et, et bénis ma soeur. Bénis encore chacun de nous et, et soutiens-nous encore, mon béni, mon Père de Vincent, parce que nous voulons être toujours persévérants et avoir davantage ce cœur pour pouvoir t'aimer et te servir. Merci pour la bonne santé que tu nous donnes. Merci encore pour la grâce et aussi la joie que tu nous bénéficions Pétubissant, Dieu. Nous voulons marcher avec toi, mon béni, mon Père de Bénis mon frère et bénis ma soeur. Bénis chacun de nous encore ce soir. Sois béni et sois glorifié. Car nous te demandons cette grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors pendant que nous allons prier, nous voulons remercier les seigneurs pour la grâce qui nous a accordée de pouvoir permettre qu'il y l'ouverture. Parce que certainement, la plupart du temps, ils disaient il disait qu'il faut attendre jusqu'au mois d'août. Mais là, les Seigneur a entendu les prières. Et nous avons prié ici comme aussi. Notre précieux frère, c'était le mardi ici. Seigneur, que les décisions soient bonnes pour nous. Et ça a été aussi favorable à notre endroit. Tendre Père et précieux, souvent, nous inclinons devant toi pour te dire merci. C'est un bonheur, Père Dieu, de pouvoir savoir que bientôt, nous allons revoir nos frères et sœurs dans ta maison à toi. Bientôt aussi, les frontières vont s'ouvrir. Père, Père puissant, oh Dieu, afin que nous puissions revivre ces moments bénis dans ta présence avec ton peuple, Père. Oh, nous prions aussi pour, Père puissant, les ministres de ces pays. Père puissant, les hommes qui sont pénissants, des offices, les femmes, pas Dieu, Le médecin, les infirmiers, tout le travail qu'ils font, Seigneur, le policier, tout cela, nous prions pour eux, Seigneur, oh Dieu. Nous prions pour les autorités, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui puissent vraiment le conduire. Ils ont aussi des familles, Père non pas facile, Père au oh Dieu, pour prendre des décisions aussi, mon bénémoine, Père Tibissant. Puissivons aussi les soutenir encore, Père oh Dieu. Merci encore pour l'ouverture que nous avons donné, bénévole, afin que nous puissions avoir la grâce. pour nous retrouver encore avec ton Père pour te louer, tes glorifies, Père. Réveille mes frères et sœurs, mon bien-aimé, Père Soutiens chacun de eux, mon bien-aimé, Que ton nom soit béni. Nom soit glorifié. Oh, merci, merci Père. Nous ne pouvons pas manquer de te remercier pour ta bonté. Merci, mon maître béni. À toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance et la victoire, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, s'élève le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa gloire. Et je la Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon heureux toi. Où venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, qu'elle écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon heureux toi Où venez au Père, Jésus est vainqueur. Que Toute la terre Chante en son honneur du Jésus, la joie Remplit notre cœur Qu'importe qu'on voit Tout notre beau suivant Selon sa promesse Jésus changera De rien à l'égresse Quand il oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, tel écoute sa moi. gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon heureux jour, et toi, vous venez au Père, Jésus, maintenant de toute la terre, chante ensemble, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu de sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon heureux toi Vous au, au Père, Jésus, il fait que, que toute la terre chante en son, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, t'écoutes, sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon heureux. Que toute la terre chante en son nom